Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau vlog, donc un vlog pour ce mois de janvier 2021. Euh, alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebuche, je suis thérapeute holistique et j'accompagne des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ont une image corporelle qui est négative, en tout cas qui ont des difficultés à, à se connecter à leur corps, à l'apprécier tel qu'il est, euh, et des femmes tout simplement qui sont en quête de sens, qui euh, très souvent ont vécu des choses traumatisantes dans leur enfance, et qui ont besoin bah, de comprendre euh, pourquoi c'est arrivé, euh, qui ont besoin tout simplement de se libérer parce que... Bah, parce que maintenant ça les entrave et ça a des conséquences sur toutes les sphères de leur vie. Donc elles ont besoin de guérir de guérir toutes les, toutes les choses qui les empêchent d'être pleinement épanouies. Euh, alors je vous inviterai pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur mon parcours et sur les différents outils que je peux euh, utiliser, sachant que vous allez en découvrir dans cette vidéo, mais si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours et euh, eh bien je vous invite tout simplement à aller sur mon site internet et euh, à aller dans la catégorie euh, qui suis-je, voilà tout simplement et vous pourrez découvrir euh, tout mon parcours. Euh, alors je fais des vlogs maintenant euh, tout simplement parce que, parce que j'avais envie de faire ce format là, euh, j'ai déjà réussi beaucoup beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus euh, très axé sur euh, l'alimentation intuitive, les TCA, euh, l'acceptation du corps euh, puisque je sais que beaucoup de femmes qui viennent me consulter ont ce genre de problématique donc euh, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, a ce sujet, je vous invite à aller voir les playlists qui sont dédiées sur ma chaîne YouTube pour euh, avoir plus de précisions sur ces thématiques, en tout cas des conseils plus précis sur ces thématiques. Euh, ici, les vlogs, l'objectif, ça va être bah, tout simplement que vous puissiez me découvrir, euh, découvrir qui je suis, euh, découvrir mon univers, découvrir les outils que j'utilise, découvrir aussi les nouveautés que je peux vous proposer. Euh, voilà, c'est euh, dans un esprit de partage euh, et, et de pouvoir aussi échanger à travers les commentaires voilà vous, vous tout simplement vous me livrer tel que je suis pour que vous puissiez me connaître me connaître un tout petit peu un tout petit peu mieux de mieux en mieux chaque mois voilà voilà pour les présentations donc euh, je vais commencer par euh, tout simplement vous expliquer qu'est ce qui s'est passé pour moi sur ce mois de janvier du coup quelles sont les nouveautés euh, aussi bien euh, perso que pro euh, qu'est ce que j'ai à vous proposer aussi euh, par la suite euh, qu'est ce que quelles sont les nouveautés que je vous prépare qu'est ce que je peux vous proposer euh, aussi pour le mois de, de février qu'est ce qui arrive puisqu'il a des choses qui ont bougé forcément avec les actualités euh, donc euh, voilà je vous raconterai tout ça euh, je vous raconterai également et euh, eh bien euh, tout simplement euh, ce qui va se passer pour vous au mois de février donc à travers une guidance de cartes une guidance à choix Choix. Donc vous verrez euh, tout à l'heure, vous pourrez choisir votre tas de cartes tout à l'heure. Euh, et puis on finira sur une méditation, sur le lâcher prise, euh, parce que c'est une thématique qui est ressortie pour moi tout simplement. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal euh, par rapport avec les événements du moment. Euh, voilà, d'apprendre à lâcher prise sur euh, les choses, euh, les événements sur lesquels nous n'avons pas d'emprise justement. Euh, et puis on finira par le mantra euh, qui, euh, moi, va m'accompagner euh, encore pendant quelques semaines et du coup que je vous propose également. Voilà, donc c'est parti. Alors, par rapport à ce mois donc, de janvier, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas pu faire, mais bon, c'est comme ça, justement, j'ai lâché prise. Euh, ce sera pour le mois prochain. Euh... Alors, ce qui, la première chose vraiment que j'ai pu constater là, euh, c'est un grand chamboulement <rire> euh, interne suite au solstice d'hiver. Un euh, solstice d'hiver qui nous a fait rentrer aussi dans l'ère du verso, donc pour les personnes qui sont ouvertes à la spiritualité, c'est sûrement quelque chose que vous avez entendu parler ou, ou lu quelque part. Il euh, y a eu en plus la nouvelle lune là, du mois de janvier euh, qui, en tout cas personnellement, euh, m'a pas mal remué aussi, euh, donc voilà, moi je sens que vraiment les énergies sont différentes, euh, tout est plus fort, tout est plus tangible, euh, j'ai des choses qui se révèlent à moi euh, voilà, que je ne pouvais pas faire avant... Euh, j'ai eu une grosse période où j'étais très très fatiguée euh, physiquement, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait énormément de chamboulements intérieurs, de, de transformation intérieures, j'avais presque l'impression que, que mes cellules et mon ADN se modifiaient, enfin je sentais vraiment qu'il y avait des modifications internes, et en gros bah, mon corps euh, il <rire> ramait un petit peu pour suivre la cadence, donc voilà, là ça va un petit peu mieux. Mais voilà, je sens que les choses sont plus tangibles, euh, ne serait-ce qu'au niveau de, de, des visualisations ou des soins que je peux faire, euh, ou des, des, des canalisations, des choses qui m'arrivent, c'est plus fort, c'est plus tangible, je le ressens plus dans la matière et dans mon corps. Voilà, ça c'est mes ressentis personnels, mais en tout cas, moi je sens qu'il y a des choses qui bougent, donc peut-être que vous le ressentez aussi également, et forcément, bah, en parallèle, ça fait, euh, comme il y a des choses qui bougent à l'intérieur, ça, ça nous demande aussi de dégager tout ce qui nous empêche d'accéder à tout ça. Donc ça nous demande encore plus de travail personnel pour libérer tout ce qui va nous entraver, tout ce qui nous bloque, que ce soit le karmique, le transgénérationnel, l'enfant intérieur, donc voilà, c'est quand même assez remuant, donc euh, si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me contacter parce que voilà, je sais ce que vous ressentez, voilà. Euh... Alors, je voulais aussi vous faire part d'expériences que j'ai eues, donc je vous disais, tout était plus tangible et je sens qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des choses que je vois plus et j'ai des ressentis beaucoup plus claires, beaucoup plus euh, visuelles, choses que je n'avais pas avant, c'était plutôt des idées. Euh, et là où vraiment des images, des flashs beaucoup plus forts, euh, notamment pour tout ce qui est karmique. Alors, je l'ai dit, mais je le répète, hein, là, c'est vraiment on nous demande vraiment de débarrasser un peu tout ce, ce passé là qui, qui nous empêche d'avancer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment qui viennent me voir et qui ont vraiment beaucoup de karmique, beaucoup de causes karmiques à leurs problématiques, qui ont vraiment besoin de libérer ces vies antérieures. Euh, et là... Euh même en soins énergétiques réquis que j'ai pu faire au cabinet, même sur euh, des libérations karmiques, c'est-à-dire où c'est pas de la régression, c'est de la libération, donc on n'est pas censé, euh, c'est pas l'objectif, n'est pas de revivre des vies. Euh, et bien même là, j'ai quand même, euh, que ce soit pour moi en flash ou pour ma cliente, il y a eu euh, des vies qui sont revenues, des flashs, il y a eu des conscientisations de vie et donc où j'ai été amenée, bah, malgré moi, à faire des régressions karmiques. Alors c'était chouette hein, comme expérience, pour bon, après voilà pour être honnête, je m'y attendais pas du tout. Donc... Ça m'a un peu prise au dépourvu, mais comme je l'avais déjà vécu l'année dernière, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de... Peut-être que je l'ai capté inconsciemment, que je suis prête maintenant à faire l'étape d'après. Mais euh, voilà, en tout cas, toujours pour vous dire qu'au niveau karmique, ça bouge pas mal. On nous demande vraiment de libérer, de libérer, de libérer. Donc même quand on veut faire que de libération karmique, parfois il y a des choses qui arrivent et on est obligé de travailler un peu plus en profondeur, vraiment d'être dans la régression karmique avec des vies vraiment très importantes, très impactantes et vraiment de, de se débarrasser de tout ça. Donc c'est aussi ça qui me fait dire que les choses bougent. En tout cas, moi, je, je, je vois que je bouge intérieurement parce que je capte des choses différentes d'avant, tout simplement. Euh, donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc euh, si jamais au niveau Karmi euh, si vous posez la question, tout simplement, euh, bah, est-ce que moi aussi j'ai des vies intérieures Alors très probablement que oui. Euh, euh, très probablement que vous n'en êtes pas, que ce n'est pas votre première vie ici. Euh, et donc très probablement que forcément, il y a aussi des blocages euh, en lien avec... Euh, des, euh, des vies antérieures, tout simplement. Donc si vous avez euh, la sensation euh, eh bien d'avoir, euh, par exemple, ça peut être une, une maladie ou une douleur inexpliquée, vous avez beau faire quoi, quoi que vous voulez, bah elle revient sans arrêt, euh, les phobies, les peurs irraisonnées, euh, tout ce qui va être aussi euh, comportement où euh, bah, on a beau conscientiser, on a beau mettre en place des choses, faire des choses, bah au bout d'un moment, pouf, on ne sait pas pourquoi ça capote, et on, avec cette sensation de revenir en arrière, que quoi qu'on fasse, en fait, ça bloque, on n'y arrive pas. Il y a probablement, il y a plus de chances, effectivement, quand on, on ressent tout ça, euh, de, de vraiment d'être qu'on qu met tout en place et on comprend pas malgré tout, ça ne fonctionne pas. Chez nous, ça ne fonctionne pas, il bah, y a très probablement une origine karmique. Donc, dans ces cas-là, si en tout cas. Si ne serait-ce que si vous vous posez la question, sachez que voilà, il suffit simplement de m'écrire par mail, m'expliquer votre problématique et moi je pourrais regarder au pendule si effectivement il y a des causes karmiques et si du coup ça vous intéresse, bah, tout simplement on pourra faire des libérations karmiques. Mais sachez que euh, voilà, sans être engagé en quoi que ce soit, si vous vous posez des questions, euh, venez me voir, venez me parler, venez me, me, tout simplement me demander conseil et moi je vous dirai si oui ou non il y en a ou pas, tout simplement. Ça peut être le cas aussi avec des relations karmiques. Que ce soit un couple existant ou euh, un ex ou une ex, euh, il peut y avoir aussi des relations karmiques et donc des choses à couper. Ça, ça peut aussi vous aider dans la gestion du quotidien parfois. Euh, voilà, par rapport au karmique. Euh, alors, j'ai fait aussi ce mois-ci, euh, comme je vous disais, tout est plus tangible. Donc, euh, j'avais un... J'ai reçu un symbole, un dessin, j'avais envie de faire, vous savez, depuis le, le mois précédent, donc je fais des peintures intuitives où parfois j'ai des symboles, j'ai des choses qui arrivent et un... c'est irrépressible, j'ai besoin de le mettre, de, de, de, de, de le peindre tout simplement, de dessiner les choses. Donc j'en ai fait une ce mois-ci sur le cœur, sur l'ouverture du cœur, sur euh, la notion de pardon, de compassion, d'amour, de gratitude. Euh, et alors ce qui était très très fort, c'est que du coup ce symbole donc, que j'ai matérialisé sur ma toile, euh, que j'ai d'ailleurs montré sur Instagram, mais je vais d'ailleurs vous la montrer, hop, j'arrive dans deux petites secondes, toc, donc ça c'est la toile que j'ai euh, du coup réalisé donc, sur le cœur, euh, donc avec ce symbole que vous voyez au milieu, et donc ce symbole tout simplement, euh, j'ai été amenée à le reproduire, euh, on va dire en 3D, parce que c'est un symbole que j'ai vu en 3D, donc c'était très frustrant et très dur pour moi de euh, le faire sur cette peinture, parce que du coup c'est pas en 3D, mais bon moi je sais qu'il l'est, euh... Et j'ai eu l'occasion de le faire à une cliente qui est venue faire un soin énergétique en cabinet. C'est venu assez spontanément et en fait tout de suite ce symbole est venu aussi sur son cœur. Et bref, ce que ça a fait après derrière, c'était vraiment magique, c'était vraiment chouette. Euh, donc c'est aussi pour ça que je vous dis que tout est plus tangible, tout ce en quoi en quoi on croit, ce qu'on va visualiser, ce qu'on va imaginer. J'ai vraiment l'impression que euh, ça se crée un peu plus dans la matière. En tout cas, on a une façon vraiment de le ressentir de euh, plus profondément en nous, euh, comme étant presque tangible, presque palpable. Donc je trouve ça vraiment génial, je trouve ça trop chouette. Euh, et et c'est surtout, c'est qu'après, voilà, je fais une peinture, mais du coup, ça revient sur des sons énergétiques. Enfin, voilà, c'est comme pour tout, mais tout est entremêlé, il y a des connexions partout, et on peut se, se, se resservir de choses à d'autres endroits. Enfin, voilà, moi bon, je, je trouve ça génial. Donc euh, voilà, je voulais vous le partager, tout simplement. Alors sachez que sur les peintures intuitives, euh, donc je fais vraiment sur ce qui me vient à l'instant. Euh, là, j'ai déjà l'idée pour la prochaine peinture, parce que c'est venu, euh, bah, je crois, peut-être deux jours après avoir fini celle-ci. Donc c'est surtout des peintures pour moi sur des instants comme ça où, où, les, où, où ça me vient et parce que c'est sûrement pour moi. Euh, mais euh, j'envisage de le faire aussi pour vous. C'est-à-dire que euh, tout simplement de me connecter à vous, de canaliser quelque chose, canaliser euh, euh, une idée, un symbole, quelque chose pour pouvoir vous faire aussi des peintures et vous les livrer tout simplement euh, pour que bah, à chaque instant où vous allez voir cette peinture, ça va faire émerger quelque chose en vous. L'idée c'est de avec ces symboles de pouvoir activer quelque chose ou et où de libérer quelque chose, mais d'opérer euh, une, une transformation, une transmutation intérieure euh, juste avec euh, donc ces symboles et les images qu'il y aura dans euh, et surtout forcément l'énergie que je vais y mettre euh, dans cette peinture de que ce soit une peinture qui continue de diffuser une énergie en lien avec votre demande. Euh, en continu. Voilà, donc ça c'est un projet que j'ai pour cette année. Euh, donc je, je suis ouverte s'il y en a qui veulent être des... Cobaye, alors ma petite soeur l'a déjà été pour Noël. <rire> donc si vous, avez, euh, si vous avez envie de vous lancer dans l'expérience, pareil, contactez-moi. Euh, voilà, c'est une idée comme ça que je lance. Euh, c'est pas encore très formel, mais c'est pas grave. Si vous avez envie d'essayer, euh, je, je serais ravie d'essayer avec vous. Voilà. Euh, par rapport donc, à, ces, euh, à ces peintures. Euh, je voulais pas forcément vous parler de livres. Alors au début, je voulais vous parler d'un livre euh, que j'ai lu il y a un moment euh, sur euh, le tempogramme donc sur la notion de cycle de vie et en fait je vais pas forcément vous en parler parce que... parce que je sais pas parce que je vais pas forcément vous en parler je voulais vous parler d'un autre livre mais comme j'ai pas fini de le lire... Je voulais me donner euh, euh, le temps, l'autorisation de finir le livre avant de pouvoir vous en parler, euh, pour tout simplement vous en parler le plus justement possible. Euh, mais c'est un livre donc, que j'ai demandé au Père Noël, euh, c'est un livre sur les mémoires d'Orion. Euh, donc je sens aussi que lui il agit pas mal <rire> au niveau transmutation. Alors c'est un livre qui était au début un peu compliqué à lire pour moi, euh, au niveau des termes et du sens des termes. Euh, et j'ai appris à lâcher prise sur le sens des termes pour juste me laisser guider par l'histoire. Euh, donc voilà, j'aurai l'occasion, euh, j'espère, de finir d'ici le mois prochain, donc j'aurai l'occasion de vous, vous en reparler euh, d'ici le mois prochain. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer que parfois, il y a des euh, livres qu'on va lire, qui ne sont pas forcément des livres de développement personnel ou, ou, ou autres, euh, juste des livres soit de science-fiction, soit de réalité, mais en tout cas des livres romancés qui peuvent aussi faire naître en nous bah, des réflexions, des prises de conscience, des transmutations, des libérations, des activations, des, des choses qui se passent en nous. Et donc je voulais vous parler de, de ce livre-là, euh, parce que ça fait sens aussi avec ce qu'on est en train de vivre au niveau, euh, euh, au niveau de la Terre, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous en parlerai du coup euh, le mois prochain. Et euh, je voulais aussi par rapport à euh, ma routine quotidienne vous parler des tirages de cartes euh, et avant je voulais vous partager une expérience personnelle euh, pour vous montrer de euh, bah, toute façon euh, le, le, le, le, le, qu'est-ce que ça va euh, symboliser dans la vie. Euh, pour celles qui me connaissent, euh, elles savent que je ne porte pas de lunettes et vous pouvez constater que j'en ai maintenant. Euh... Alors tout simplement parce que je suis devenue myope, euh, alors ça fait euh, peut-être depuis mi-décembre, fin décembre où j'ai constaté que bah, je galérais tout simplement à lire les panneaux quand j'étais en voiture. Alors au début je mettais ça sur le compte de la fatigue ou le fait d'être tout le temps sur l'ordinateur. Et donc je me suis dit qu'après les vacances, bah, ça irait certainement mieux, et euh, ça n'a strictement rien changé. Euh, donc je me suis décidée à aller consulter un ophtalmo, et il s'avère, donc alors c'est une toute petite myopie, hein, c'est une myopie naissante, euh, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose qui est parti, mais il y a quand même quelque chose qui est parti sur les deux yeux, donc euh, besoin de lunettes alors effectivement, depuis que je les mets, je me rends compte que oui, effectivement, euh, parce qu'on s'habitue à tout, euh, que effectivement, euh, quand je les retire, bah, je me rends compte que de loin, ah ouais, merde, c'est quand même fou, quoi. Euh, quand je les mets, ah oui, putain, ah oui je vois les détails. Euh, et comme quoi, je m'en étais, étais aperçue qu'avec les lettres et les écritures, mais tout ce qui était euh, les maisons, les arbres, tout ce qui était des, des objets ou des choses plus lointaines, sans forcément d'écriture, avec une notion de, de réfléchir à ce que c'est, bah ben en fait je m'étais habituée au fait de, de, de, de voir plus ou moins flou, donc peut-être que finalement ça dure d'il y a encore plus longtemps, hein. au final j'en sais rien. Mais c'est pour vous dire euh, le côté déjà, le fait qu'on s'habitue à tout euh, et qu'on s'adapte à tout surtout, euh, et aussi pour vous montrer le côté... Euh, le côté impermanent de la vie, euh, dans le sens où tout change tout le temps et qu'on est obligé de s'adapter euh, euh, à ce changement. On est obligé aussi de faire le deuil. Euh, pour moi, c'était difficile à accepter parce que j'étais persuadée que... Enfin, j'avais... J'ai toujours eu de très très bons yeux, je voyais très très bien. Et j'étais persuadée que je n'aurais pas de lunettes, ou en tout cas le plus tard possible. Mes parents ont des lunettes, mais euh, ils ont commencé à en porter euh, à partir de 45 ans peut-être, et puis pour lire, euh, et donc je me croyais un peu invincible et, et à l'abri de tout ça. Et ça m'a fait un choc de me dire que, bah, en fait, euh, parfois on a des convictions profondes, on, on pense des choses qui sont certainement vraies à l'instant T, et que, en fait, la vie change à chaque instant, qu'on change à chaque instant qu'on évolue, et qu'il y a des choses qui, font, qui remontent à la surface, et il y a des choses qui nous arrivent. Et bah, ça, concrètement, je n'ai pas le choix que de m'adapter à la situation, de porter des lunettes, tout simplement. Même si, euh, ben voilà, ça fait quelques jours, mais euh, euh, je suis déjà en train de, de prendre le tic de remettre mes lunettes. Tout euh, à l'heure, je les ai retirées, j'avais les sensations de l'avoir sur le nez. Donc c'est toute un, un, un, un, une façon de faire qui est en train de changer. Donc je suis obligée de changer, je suis obligée de faire le deuil de moi qui ne portera jamais de lunettes et qui a de très bons yeux. Euh, et puis, ça me permet aussi de changer, de mieux comprendre. Je me dis, bah mince, j'ai vraiment pas beaucoup perdu. Et pourtant, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont très très floues. Donc, ça me permet aussi de comprendre des bah, personnes qui sont vraiment myopes, qui sont vraiment miro. Euh, mais ça me montre surtout que, voilà, peu importe les conditions que vous avez à l'instant T, elles sont justes. Et c'est aussi pour ça que c'est important de vivre dans l'instant présent. Parce que si toute ma vie j'avais eu peur de porter des lunettes, Peut-être qu'inconsciemment, en fait, j'avais cette peur-là, hein, et que du coup, c'est arrivé. Mais euh, c'est important de s'adapter à chaque moment, euh, à, à chaque instant, euh, à chaque moment de l'instant présent euh, et euh, d'accepter ce deuil, d'accepter que bah, voilà, j'ai eu des émotions, oui ça m'a fait chier, oui j'ai eu un peu de tristesse parce que j'étais dans le deuil euh, de, de, cette, de cette moi sans lunettes euh, et de se laisser traverser par ça parce que ce sont des émotions qui sont humaines et normales et, euh, et que si on ne se laisse pas traverser par ça, bah ça <rire> c'est lui qui, nous, qui reste à l'intérieur mais qui nous traverse et qui nous bouffe surtout de l'intérieur. Donc, autorisez-vous à ressentir parfois des émotions difficiles. Euh, on n'a jamais dit que la vie était facile, mais la vie est belle. Et malgré toutes les expériences que vous allez pouvoir vivre, euh, et toutes les émotions que vous allez pouvoir vivre, euh, il y a un temps, un temps pour tout, un temps où on a besoin de vivre des émotions difficiles. Et euh, malgré tous les outils de développement personnel, même les outils que moi je peux vous donner en coaching, euh, l'UFT, etc., Malgré tous ces outils-là, ça ne va pas euh, retirer la douleur de l'émotion, ça ne va pas vous retirer, retirer même la souffrance à l'instant T c'est juste que ça va vous aider à surfer plus rapidement dessus, à accueillir plus facilement les choses, à, euh, à, à, à peut-être baisser l'intensité mais dans tous, les, dans tous les cas, pardon, l'émotion, elle sera là. Les outils, ils sont pas là pour supprimer les émotions. Des émotions, ça ne se supprime pas, ça se vit euh, et pour pouvoir les vivre, on a besoin d'outils. Sans outils, vous ne vivez pas les émotions. Vous les camouflez ou alors elles vous font couler. Euh, donc c'est juste ça que, aussi que je voulais vous rappeler, c'est donc d'accueillir pleinement les émotions, même si elles font mal, même si elles font chier, euh, même s'il y a un petit goût on est un peu en dépression, bah, en fait c'est normal, c'est ce côté de l'impermanence de la vie euh, et que bah, tout ce qui va nous arriver, chaque jour, on a besoin de s'adapter euh, à ce changement, tout comme la vie le fait aussi. Voilà, voilà le message que je voulais vous faire passer à travers mes, donc mes petites lunettes. Voilà. Euh, et enfin, finir sur ma routine quotidienne que euh, je fais là, depuis donc plusieurs jours. Euh, vous savez que j'adore tirer les cartes, vous le verrez tout à l'heure puisque euh, vous, vous pourrez faire donc votre guidance à choix. Et euh, donc je me tire les cartes toutes les semaines et je me suis dit, tiens, si je me tirais aussi euh, bah, toutes les cartes tous les matins, non pas pour me dire ce qui va, ce qui va arriver puisque rien n'est écrit, juste pour me donner euh, peut-être un conseil ou tout simplement les tendances énergétiques de ma journée, euh, vers quelle énergie, euh, sur quelle énergie je suis euh, guidée, portée, euh, et surtout, surtout les messages, qu'est-ce qu'on m'invite peut-être à, à réfléchir euh, sur cette journée. Donc déjà ça m'entraîne à interpréter les cartes parce que j'en tire plusieurs, et c'est surtout c'est que les messages que je reçois sont toujours assez pertinents, et ça me, euh, ça me permet d'avoir euh, une boussole, euh, une, une idée, ce sur quoi avancer. Euh, c'est pour ça que j'ai eu euh, le, les messages de gratitude de l'instant présent, du cadeau de l'instant présent, de la Lâcher prise justement sur euh, vouloir contrôler les choses. Être donc dans ce lâcher prise et donc dans ce respect de, de, de chaque cadeau de la vie, euh, d'être dans plutôt des énergies de pardon, de couper justement avec des énergies de manque. Euh, j'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup encore de, de peur de manque, donc du coup ça me ça me donne des, des, des, des directions pour pouvoir et euh, eh bien tout simplement après aller libérer avec les outils que j'ai. Donc par exemple sur la peur du manque, bah tout à l'heure j'ai fait des libérations karmiques, une libération karmique sur la peur du manque, j'avais pas mal de vie à libérer. Euh, j'ai aussi fait les bonhommes allumettes, les bonhommes allumettes avec l'argent par exemple, donc la peur du manque liée à l'argent l'insécurité financière. Euh, donc euh, voilà, au-delà de euh, je veux pas savoir ce qui va se passer demain notre journée, euh, même si ça euh, me titille, je sais qu'au fond de moi, euh, ce serait pas juste et puis que de toute façon, on ne peut pas savoir ce qui va arriver, euh, mais d'avoir ces tendances énergétiques, ces messages, et eh bien ça met le doigt, voilà, le message d'aujourd'hui c'était euh, de prendre un temps de repos, de se reposer, que euh, les choses sont en marche, il est temps pour moi de récolter les fruits de tout mon travail et surtout de me reposer parce que la vie, c'est pas de travailler. Et... Alors euh, la carte, il avait marqué... Euh, d'être sur un tapis roulant en permanence donc voilà c'est quelque chose que je ressens depuis un moment et puis bah, quand c'est les cartes qui vous le disent non pas que c'est les cartes qui ont raison c'est toujours vous qui avez raison, c'est juste que les cartes elles appuient en général là où ça fait mal en tout cas elles font émerger en vous quelque chose et donc là on se dit, bon, ok, là je l'ai vu euh, et je, je en général j'interprète et je réécris mon interprétation pour euh, vraiment l'ancrer. Et donc là on se dit, bon, je vais peut-être du coup me dire que bah ça finalement je vais pas le faire aujourd'hui et je vais effectivement prendre ce temps de pause. Il suffit pas forcément deux heures, euh, parfois ne serait-ce que cinq, dix minutes, un quart d'heure. Donc bah, tout à l'heure je me suis allongée, j'ai écouté le bruit des vagues. Euh, merci YouTube hein, avec euh, ces euh, milliards et milliards de vidéos. Euh, j'ai écouté le bruit des vagues et euh, je me suis euh, imaginée sur le sable à écouter le bruit des vagues, voilà, juste pour prendre un temps de repos. Et peut-être que j'irai lire un peu de mon bouquin des Mémoires d'Orient tout à l'heure. Euh, donc euh, voilà. Alors je ne sais pas si vous avez des cartes chez vous, si vous avez des, des, des ou même des tarots, ou des oracles, ou même si vous pratiquez ou pas, euh, peu importe. Sachez que des outils, il y en a des millions. Euh, et, et, et on en crée au quotidien. Et l'objectif, c'est de créer votre propre rituel, de créer votre propre outil. Euh, ce, ce tirage de cartes que je fais quotidiennement, je ne dis pas que je le ferai tout le temps. C'est juste qu'en ce moment j'avais envie d'essayer et de se laisser toujours porter par la vie, se laisser porter par le changement en fait, s'autoriser à changer, s'autoriser à arrêter des choses, s'autoriser à les continuer, s'autoriser à les modifier, s'autoriser à faire un stand-by. Juste de tester de nouveaux outils et, et au fur et à mesure de, de voir ce vers quoi ça nous permet d'avancer, d'être toujours dans une thématique, même s'il y a du repos, dans une démarche, euh, ok, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans la vie, je sors dessus et je continue d'avancer. Euh, si je ressens des blocages, j'essaye de libérer, je traverse les émotions, mais toujours dans un esprit pour aller plus loin, pour toujours continuer à avancer, avoir un but, un objectif et donner du sens à ce qu'on va vivre. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager, donc, euh, sur, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, euh, donc sur mon mois de janvier, euh, et tout de suite, je vous partage euh, ce qui arrive donc pour les prochaines semaines. Alors, ce qui arrive donc pour le mois de euh, février 2021, alors euh, le premier événement que je voulais vous faire part et que j'avais déjà commencé à, à, à, vous, à vous communiquer tout simplement, euh, c'est la journée bulle d'amour, la journée euh, pour vous aider à faire la paix avec votre corps, pour être dans cette, dans cette reconnexion avec lui, donc avec euh, une partie, euh, on va dire, théorie, une partie libération, une partie guérison, une partie connexion, communication avec son corps, donc euh, dans la matinée avec moi. Et une partie plutôt pratique avec des soins corporels, avec l'Institut Auréa Beauté à Fontainebleau. Donc ça c'est évidemment pour les personnes qui habitent en région parisienne, donc Fontainebleau c'est en Seine-et-Marne. Donc c'est un partenariat que je réalise avec cet institut pour pouvoir vous proposer eh bien, une journée euh, complète euh, axée sur donc, cette thématique du corps, sur euh, la thématique de l'acceptation du corps, d'être en, en connexion, en communion avec lui, en tout cas de, de, de, de se lancer euh, sur ce chemin-là et donc euh, de vous apporter euh, bah, plein d'outils différents et, et, et avoir une journée rien que pour vous, une journée cocooning, donc c'est toute la journée. Alors on avait prévu donc de réaliser euh, une soirée euh, pour présenter aux personnes qui peuvent venir à l'institut euh, donc un soir, un jeudi soir, on avait prévu donc de tout simplement de, de faire euh, une ouverture, de faire une, une soirée de lancement par rapport à cette journée pour pouvoir tout simplement nous présenter, euh, que vous puissiez faire connaissance avec nous, vous poser nos questions, nous expliquer un petit peu bah, où est-ce que vous en êtes euh, dans, dans votre vie, dans votre parcours, est-ce que est-ce que vous avez déjà réalisé ce genre de journée ou pas, qu'est-ce qu qui vous intéresse Dedans, euh, voilà, de vous expliquer un peu plus concrètement qu'est-ce qu'on va y faire dans ces journées, vous présenter aussi l'Institut. Donc voilà, il y avait euh, toute une démarche là en ce sens. Et puis, bah, comme je vous disais tout à l'heure, on doit s'adapter à la vie et le couvre-feu donc est arrivé. Ce qui nous empêche donc de faire la soirée, euh, puisque c'était à l'origine prévu, donc à partir de 18h, donc un petit peu de geste. Euh, du coup, on va reporter donc cette soirée au mois de février, euh, et ça va être le jeudi 18 février, donc à 18h. En espérant donc que d'ici là le couvre-feu sera levé, mais en tout cas d'ici là on aura eu plus d'informations, donc on reporte pour le moment 18 février et s'il y a d'autres choses qui arrivent, et eh bien toujours pareil, on s'adaptera, on repoussera, on fera différemment, euh, mais dans tous les cas cette journée euh, elle, elle est déjà disponible, hein. vous pouvez déjà réserver votre journée d'ailleurs puisqu'on peut toujours consulter forcément euh, des personnes, on peut toujours aller dans les instituts. Euh, donc euh, vous pouvez d'ores dé et déjà réserver cette journée bulle d'amour, mais c'est vrai que pour la soirée de lancement, bah, du coup ce sera un peu plus tard, euh, c'est pas grave, on s'adapte à tout. Mais en tout cas je voulais vous en parler, dans tous les cas je vous mettrai euh, dans euh, la description de la vidéo, je vous mettrai les liens, euh, tous les liens de toutes les choses dont je vais vous parler, je vous, je vous les mettrai pour que vous puissiez aller regarder euh, et tout simplement avoir plus d'informations. Euh, plus, de, plus de, de, de choses concrètes en lien avec cette journée. Je ne vais pas tout vous réexpliquer euh, ici, sinon la vidéo risque de durer 3 heures. Euh, alors ça c'était donc par rapport à cette journée euh, bulle d'amour. Euh, J'essaye aussi moi de mon côté euh, du coup d'anticiper euh, tant que je peux, alors je sais que je vous ai dit qu'il fallait vivre l'instant présent, euh, mais dans cette idée d'action de, de, de, et d'être et toujours, de, de toujours se dire d'avancer, bah, on a aussi besoin d'anticiper des choses. Euh, alors, donc, dans l'objectif d'anticiper tout simplement un potentiel euh, troisième confinement, euh, alors je ne sais pas du tout quelles seront les règles, euh, j'ai la chance de pouvoir toujours recevoir euh, à mon cabinet, euh, puisque je suis thérapeute, je suis diététicienne, donc je peux vous recevoir euh, en cabinet avec euh, les mesures barrières, évidemment. Euh, donc, euh, ça, c'est une chance pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui euh, potentiellement refuseraient ou ce serait pas tout simplement pas possible de se déplacer. Donc, bien évidemment que les accompagnements visiaux, euh, ben, ils existeront, toujours, mais pour le mois de février, j'avais envie de mettre plus en avant toutes les autres possibilités de vous aider, de vous accompagner à distance, de façon dématérialisée, alors si vous aimez ça, parce que je sais que tout le monde n'est pas friand, mais en tout cas, sachez que j'ai plein d'autres façons de vous aider, euh, notamment sur euh, l'alimentation, sur la nourriture, sur euh, les troubles du comportement alimentaire, donc j'avais envie de mettre en avant au mois de février le, mon programme Manger Intuitif, donc c'est un programme que j'ai fait, c'est mon tout, tout premier programme en ligne, vous avez énormément de vidéos, il y a beaucoup d'exercices, euh, donc notamment en lien avec l'alimentation intuitive, l'alimentation en pleine conscience... C'est d'ailleurs le, le premier module qui s'ouvre dans ce programme où là, on vous invite tout simplement à vous reconnecter à vos sensations de faim et de satiété. Euh, ensuite, on parle euh, bah, d'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que si une de vos valeurs, c'est de manger euh, varié, équilibré pour votre santé, bah, vous retrouverez aussi beaucoup d'informations là-dessus. Donc tout ça, c'est dans une démarche euh, de, de, de retrouver un comportement alimentaire qui soit sain, qui soit en lien avec vos valeurs. C'est pour ça qu'on parle d'abord de sensations alimentaires avant même de parler d'équilibre alimentaire parce que je ne veux surtout pas euh, que euh, ce programme soit apparenté à un plan alimentaire ou à un régime parce que je n'en fais pas. Je ne veux pas faire ça. Euh, donc je l'ai établi dans un ordre euh, forcément euh, cohérent. Euh, et puis après je vous donne aussi des astuces par rapport aux courses pour lire les étiquettes parce que bah après c'est bien joli et joli, hein, savoir reconnaître sa faim et sa société, Mais après dans la pratique quand on est aux courses et qu'il y a 36 000 produits différents euh, et que euh, dans, si dans nos valeurs, on a envie de, de manger des, des choses saines, des choses cohérentes, euh, bah, on a besoin de savoir lire les étiquettes. Donc, euh, j'essayais après de, de, de vous donner en tout cas euh, suffisamment de contenu pour que vous puissiez avoir des conseils pratico-pratiques, que vous puissiez utiliser dans votre quotidien. Comment est-ce que je fais euh, un plan alimentaire pour préparer mes courses et faire mes repas à l'avance pour gagner du temps dans mon organisation euh, Comment est-ce que je fais si, euh, je, par exemple, je suis commerciale et que je mange au restaurant tous les jours euh, comment est-ce que je dois réaliser mes choix alimentaires en lien avec ce que j'ai envie de faire et donner à mon corps. Donc toujours vous donner des conseils pratico-pratiques, mais toujours en lien forcément avec le respect de soi et le respect de ses sensations alimentaires. Donc c'est un programme qui est très très global, qui se déroule sur trois mois. Euh, alors vous avez forcément un accompagnement avec moi par mail, c'est-à-dire que euh, si vous avez la moindre question, la moindre incompréhension, envie de me partager votre travail, le fruit de, de, de, de vos prises de conscience, et eh bien je suis là pour vous guider, vous accompagner tout au long de ce programme. Mais vous restez forcément bah, autonome dans, euh, dans tout simplement le fait de regarder les vidéos, réaliser les exercices, mais je suis là pour vous aider si besoin. Euh, donc ça, ça zéro sur trois mois. Ce suivi par mail, donc c'est illimité, hein, euh, il court sur six mois. Et vous avez la possibilité, en plus euh, du programme, euh, d'ajouter euh, tout simplement un coaching, où là, il va y avoir un accompagnement personnalisé où on va pouvoir vraiment travailler en profondeur sur votre comportement alimentaire. C'est-à-dire que s'il y a, euh, en plus de l'hypercontrôle, de l'obsession alimentaire, voire même des euh, crises d'hyperphagie, de boulimie, hein, des compulsions alimentaires, et eh bien avec cet accompagnement, c'est-à-dire que vous avez le programme pour vous travailler sur vous, etc. Et en parallèle, nous on vient travailler, moi je vous apporte des outils supplémentaires, vraiment des outils cognitifs, comportementaux, pour vous aider euh, à, euh, à travailler encore plus les troubles du comportement alimentaire s'il y a, donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, une complémentarité des deux. Euh, donc vous avez la possibilité d'avoir en plus cet accompagnement, donc euh, à distance ou simplement en visio. Voilà, je vous remettrai aussi le lien de, de ce programme, hein. il est ouvert à tout moment, mais voilà, j'avais envie de, de le mettre en lumière pour le mois de février. Euh, donc euh, voilà, si jamais il y a un autre, je ne le souhaite pas, hein, mais si jamais il y a un autre confinement, voilà que vous puissiez aussi euh, bah, tout simplement continuer d'avancer, de travailler sur vous. Même si on est confiné, justement en plus pendant ces périodes ça peut être un peu difficile euh, parce que bah, forcément toutes nos habitudes sont chamboulées. Euh, mais on peut aussi avoir plus de temps pour soi, donc c'est peut-être aussi euh, forcément le bon moment aussi pour travailler sur soi. Voilà, euh, donc je vous remettrai le lien de ce programme euh, dans la description. Je vous mettrai aussi le lien des guidances. Je vous disais la dernière fois dans le précédent vlog que j'allais euh, proposer donc les guidances, hein, les guidances de cartes de façon régulière. Euh, donc ça y est, c'est disponible. Vous pouvez donc demander tous les mois votre guidance mensuelle. Euh, donc si vous demandez là maintenant, bah vous aurez une guidance personnalisée du coup pour le mois de février, donc avec les tendances énergétiques. Donc il y aura plusieurs cartes. Euh, je vais regarder les différentes sphères de votre vie, hein, aussi bien professionnelle, sentimentale, spirituelles. Donc un tirage vraiment global. Euh, et je propose aussi des guidances euh, par thématique, par domaine c'est-à-dire avec par exemple une question euh, soit vous avez une question précise soit vous avez un domaine en particulier euh, où vous avez besoin d'avoir un peu plus de réponses, euh, donc euh, ça ce sera aussi, euh, c'est déjà disponible euh, de façon régulière et je vous remettrai aussi le lien donc dans la description voilà ça, ça peut vous aider à y voir plus clair, hein, tout simplement avoir dans cet objectif de, de, de boussole, avoir une direction, euh, avoir un, un plan de route, savoir ce vers quoi vous vous dirigez et ça peut donner du sens à ce que vous vivez et ça peut vraiment vous donner de, de très belles réponse. Euh, et pour finir, bah, toujours pareil, les soins énergétiques, ils sont toujours disponibles. Hein, pareil, nouvelle lune, pleine lune, hein, ça revient tous les mois. Donc, les soins énergétiques, ils sont toujours là, ils vous aident toujours. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une guidance en lien avec euh, donc euh, la lune, euh, donc pleine lune ou nouvelle lune, pour savoir ce qui qui est en train de se passer, ce qui a été libéré aussi pendant le soin énergétique. Euh, donc voilà, ça c'est toujours disponible et euh, ça fait beaucoup de bien, euh, surtout les nouvelles lunes et pleines lunes qu'on a en ce moment. Ça fait beaucoup de bien donc pour traverser tout ça parce que c'est un peu euh, le chamboule-tout. Voilà ce que je vous propose donc pour le mois de février. Euh, tout de suite, euh, vous allez pouvoir choisir donc euh, le tas de cartes qui vous attire le plus pour découvrir donc une guidance pour votre mois de février. Donc on se retrouve tout de suite euh, avec euh, l'état de cartes pour la guidance de février. A tout de suite. Alors nous voici donc dans votre guidance, euh, votre guidance à choix pour le mois de février 2021. Donc j'ai tiré les cartes pour vous, je vous invite à, à vous centrer, vous pouvez même fermer les yeux si ça peut vous aider à prendre une profonde respiration. Euh, et tout simplement à vous laisser guider, alors soit par des chiffres, en choisissant le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 ou le tas numéro 3, celui qui vous appelle le plus, ou alors en vous concentrant sur, euh, sur les, les coquillages euh, qui les accompagnent. Donc à choisir visuellement quel est le tas qui vous inspire le plus et une fois que vous avez fait votre choix et bien tout simplement je vous invite à consulter la guidance les énergies à découvrir les, les tendances énergétiques du mois de février 2021 donc je vais commencer par réaliser l'interprétation de ce tas de cartes numéro 1 puis j'enchaînerai avec le numéro 2 et avec le numéro 3 donc je vous invite à aller voir la, la guidance qui vous concerne directement et on se retrouvera de suite après pour clôturer la vidéo avec une méditation à tout de suite alors c'est parti pour donc, la guidance du tas numéro 1 donc avec euh, ce joli coquillage euh, alors donc, vous découvrez ici les cartes que j'ai tirées pour vous alors vous constaterez qu'il y a deux cartes du même jeu ici euh, tout simplement parce qu'elles sont sorties en même temps donc je les ai gardées donc on a du tarot, on a des oracles on a même des cartes du Dixit euh, donc voilà je vais vous donner mon interprétation comme toujours avec les cartes, euh, les cartes ne sont pas magiques. Elles sont là pour révéler ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez déjà les réponses en vous. Euh, elles mettent les choses en lumière. Donc c'est important que vous puissiez prendre évidemment ce qui va résonner pour vous puisqu'il s'agit d'une guidance générale, même si vous avez choisi un tas. Et donc c'est vraiment les tendances énergétiques pour votre mois de février. Donc c'est important que vous puissiez le transposer à ce qui se passe pour vous. Donc c'est vraiment les tendances. Alors donc on commence cette guidance avec ce 4 de bâton. Je vous rapproche la carte pour que vous puissiez la voir. Donc, le 4 de bâton. Euh, et on a aussi donc la reine de bâton qui est sortie en même temps. Alors, le 4 de bâton, euh, il nous parle de bien-être, de construction sur le long terme, d'un foyer heureux. La reine de bâton, elle, elle va vous parler d'une femme ou une polarité féminine, si jamais vous êtes un, un homme ou en tout cas une femme dans votre entourage peut-être. Mais en tout cas, si vous êtes une femme, en général, ça représente plutôt la personne qui... Euh, qui regarde le tirage, donc une femme qui reprend son pouvoir, qui est dans la créativité, euh, un peu magicienne, qui va être euh, vraiment dans la passion, dans le désir envie de créer des choses et euh, alors le mot qui me vient c'est vraiment ce côté flamboyant, euh, donc avec ce 4 de bâton on est dans des énergies où on a besoin de reprendre un peu son pouvoir d'être créatif, d'être dans la passion euh, d'être dans, dans le pouvoir aussi, euh, mais pour créer, créer quelque chose, créer un bien-être, une construction sur le long terme, créer quelque chose sur le long terme. Alors attention, on parle ici avec le 4 de coupe, euh, peut-être d'un blocage émotionnel, d'un ennui, d'un mécontentement. Alors c'est sûr qu'avec ce qui se passe en ce moment, euh, peut-être que ce sont des énergies effectivement que vous allez ressentir, mais je vais vous expliquer aussi euh, en lien avec les autres cartes. pour moi là il y a euh, deux polarités. Enfin de polarité, deux choses euh, qui vont venir se contrebalancer et d'où la notion ici de carrefour, hein. euh, de choix à faire, de possibilités, euh, d'une décision à prendre. C'est-à-dire que pour moi, euh, il peut y avoir euh, un environnement extérieur, donc nocif euh, chez vous. Alors ça peut être euh, une maison, ça peut être une ville, ça peut être des personnes, ça peut être un travail. Hein. Donc prenez ce qui va faire écho pour vous, mais pour moi, il y a quelque chose qui est extérieur à vous, qui est nocif, qui vous empêche d'être cette reine de bâton, qui vous empêche de prendre votre pouvoir. On a encore une fois cette notion de pouvoir ici avec cette espèce de, de Jules César euh, qui est donc au-dessus d'une montagne d'argent donc qui vous empêche d'être dans la construction d'un foyer heureux, qui vous empêche d'être dans euh, ce bien-être, qui vous empêche de vous reconnecter à ce pouvoir et de construire quelque chose de pérenne euh, aussi bien au niveau du foyer mais ça peut être aussi au niveau professionnel, sentimental bien évidemment. Pour moi, il y a des blocages euh, en lien peut-être du coup avec cet environnement extérieur qui est nocif et là, euh, vous arrivez du coup à un carrefour, on vous demande de choisir euh, peut-être de couper des liens, peut-être de, de, de, de déménager, mais en tout cas, on vous invite à réfléchir sur cette notion de, de choses extérieures qui peuvent venir vous polluer et vous, vous créer des blocages émotionnels et du coup vous empêcher de vous reconnecter à cette part de puissance intérieure euh, qui, qui est là hein, qui ne demande qu'à sortir et euh, le message pour finir, le message de l'âne qui est ressorti c'est de vibrer et euh, de, de ressentir finalement votre ancrage à la terre, de ressentir votre connexion au ciel et c'est vraiment se reconnecter à l'intérieur de soi, laisser la vibration vous animer euh, qui vous passionne justement, on parle ici en encore une fois, de passion qui vous énergisent pour traverser votre être et vous porter. Là, on vous invite vraiment à vibrer, à vibrer votre essence, à être dans cette passion, à vous relever, malgré ces énergies toxiques, peut-être à vous relever et à prendre conscience de votre pouvoir intérieur pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, euh, voilà, on vous invite donc Peut-être à aller en forêt ou à faire de la méditation, du yoga, mais à travailler sur cet ancrage, à travailler aussi sur cette connexion divine. Et en tout cas, on vous dit que pour ce mois de février, il y aura peut-être des, des choix, des, un carrefour, en tout cas un carrefour décisif, quelque chose d'important. Hein. C'est pas juste choisir quel dessert on va prendre, mais c'est vraiment faire un choix. En lien justement euh, avec ce, ce côté euh, environnement externe nocif et ce côté euh, pouvoir création qui existe en vous. Voilà pour euh, donc les tendances énergétiques de votre mois de février euh, pour les personnes donc, qui auront pris le tas numéro 1. On se retrouve tout de suite pour euh, l'interprétation du tas numéro 2. Alors nous voici ici pour l'interprétation du tas numéro 2, donc pour les personnes qui auront euh, choisi ce coquillage ici. Alors, euh, comme vous le voyez euh, ici, il y a donc euh, des tarots, des oracles et j'ai deux cartes euh, de tarot euh, et deux cartes de tarot ici qui sont sorties euh, tout simplement parce qu'elles ont sauté en même temps. Donc je les ai gardées euh, pour euh, donc vous faire cette interprétation. Donc on va commencer ici avec un arcane majeur, donc ça va être un, un mois important, il va se passer des choses importantes pour vous. Euh, donc avec le magicien. Alors le magicien c'est euh, la création, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux débuts, c'est surtout vous dire que vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie et surtout vous avez tous les outils en main. Alors peut-être qu'il peut y avoir des débuts un peu euh, balbutiants balbutiement, bon bref, vous avez compris, euh, euh, parce que ça peut être nouveau, ça peut être le début d'une nouvelle formation, mais en tout cas on vous dit que vous êtes dans une énergie de création, vous avez tous les outils euh, en votre possession. Alors ici le 7 d'épée, il va vous parler de courage, euh, il peut parler de trahison, mais dans une notion où, où on va faire face à un problème et on fait face à un problème avec du courage, donc ça peut être en lien justement avec ce côté créatif, quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, en tout cas vous allez faire face, s'il y a des difficultés, vous allez faire face. On vous parle ici avec le 10 de pentacle le 10 de denier euh, d'abondance de richesse matérielle, d'une richesse euh, aussi euh, affective en tout cas d'un épanouissement à tous les niveaux donc euh, là déjà pour commencer on peut vous dire que euh, il, ça peut être au début un peu euh, perturbant parce que vous allez faire des choses euh, nouvelles mais vous avez tous les outils en main, vous allez faire face et ça va vous amener en tout cas le chemin qu'on vous invite à prendre c'est vraiment cet épanouissement euh, à tous les niveaux. Alors on a ici euh, le 6 de bâton le 6 de bâton, il parle euh, d'avancer, d'être victorieux. Alors, il peut aussi symboliser des voyages et des déménagements. Euh, donc, peut-être que vous êtes aussi dans une, euh, une notion de déménagement. Alors, on, je reviendrai après ici avec cette carte de la séparation. Peut-être, effectivement, dans le cas d'une séparation, vous avez à déménager. Euh, mais ce 6 de bâton, c'est une carte qui est très positive. C'est vraiment dans le sens d'avancer et d'être victorieux. Donc, on est quand même sur des énergies, là, euh, en tout cas, au mois de février, où potentiellement, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Euh, c'est pas forcément facile parce qu'il peut y avoir cette notion donc de trahison et euh, de, de, de faire face à quelque chose, mais en tout cas vous avez le courage. Donc même si il peut y avoir un peu des tensions, ça peut être difficile, on vous dit que vous avez du courage, que vous allez faire face parce que vous avez tous les outils en votre possession pour pouvoir avancer, être victorieux et euh, tendre vers un épanouissement vraiment à tout point de vue. Être dans la richesse euh, matérielle, euh, être dans l'abondance. Donc c'est quand même très très positif. alors donc Du coup, cette notion de séparation, ça peut être comme je vous l'ai dit, euh, peut-être que vous êtes en procédure séparation et que vous devez déménager mais on, dit, on vous dit que même si ça est difficile, vous allez faire face, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous et vous allez être victorieux. Peut-être que tout simplement pour être dans cette thématique de renouveau et d'épanouissement et d'abondance, on vous demande peut-être de vous séparer de quelqu'un ou vous de vous séparer tout simplement de quelque chose, quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous empêche d'être dans ce renouveau, dans cet apprentissage de votre vie, cet apprentissage de vous-même, tester de nouvelles choses, avancer, être courageux. Et ici, pour moi, les énergies, donc pour, ce serait peut-être en lien avec la séparation. Alors, on a ici ce pan qui a les yeux bandés malgré tous les yeux qu'il y a autour de vous. Alors, peut-être que vous pouvez ressentir un peu de de jugement sur vous euh, peut-être tout simplement aussi qu'il y a des choses que vous n'osez pas voir, est-ce que c'est en lien donc du coup avec cette chose que vous devez vous séparer pour être dans ces énergies plutôt positives euh, et on vous parle quand même du chakra de la gorge donc très certainement qu'au mois de février il y aura euh, en tout cas une notion d'expression de soi euh, alors en lien avec ces outils là mais aussi tout simplement de communication peut-être qu'il va euh, falloir pour vous euh, tout simplement être amené à communiquer avec quelqu'un, que ce soit dans le cas d'une séparation ou communiquer pour vous séparer de quelque chose qui vous entrave, qui vous empêche euh, d'être victorieux. Euh dans le sens aussi de communiquer, communiquer sur ce que vous ne voulez pas voir, aussi peut-être communiquer tout simplement avec vous-même, être plus juste avec vous-même, pour retirer ce bandeau qui vous empêche de voir bah, tout ce qu'il y a autour de vous, déjà potentiellement peut-être euh, des gens qui vous observent, alors ça peut être vu d'un point de vue euh, négatif au niveau malveillant, mais aussi tout simplement vous rendre compte que il bah, y a du monde autour de vous, et que si vous vous cachez du monde, euh, eh bien vous ne pouvez pas commencer une nouvelle chose, vous ne pouvez pas être victorieux. Alors même s'il si peut y avoir cette notion de faire face à un problème, hein, le problème c'est peut-être ces ces yeux, ses trahisons, c'était ses yeux, mais en tout cas, vous avez le courage de le faire. Et pour moi, ce courage euh, va se débloquer. Euh, vous allez réussir à le faire grâce à l'expression de soi, grâce à cette communication. En tout cas, voilà, pour moi, c'est ce que symbolise le chakra de la gorge. Et enfin, le message de l'âme, euh, ici, c'est de prioriser. On vous dit ici, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule, prenez le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent. Attribuez-leur une note de priorité, libérez votre esprit en vous occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, il peut aussi y avoir cette sensation d'y avoir beaucoup de choses à faire, hein, tous ces yeux, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être que vous avez plein d'outils, et peut-être finalement, vous ne savez plus par trop, euh, trop, trop par quoi commencer. Peut-être qu'on vous invite, là, tout simplement, ce qui me vient, à vous séparer de certaines tâches qui, finalement, ne sont peut-être pas prioritaires euh, par rapport à, à, à cet objectif, hein, des euh, peut-être qu'on vous invite tout simplement à, à prioriser, à chasser, à vous séparer de, de ce qui ne va pas. Mais pour ça, il va falloir donc prioriser, mais surtout communiquer, communiquer avec les autres, mais surtout communiquer avec vous-même. Voilà, euh, voilà pour cette interprétation donc, du tas numéro 2 pour euh, les tendances du mois de février donc 2021. Et tout de suite, euh, je vous interprète donc le tas numéro 3. Et nous voici ici donc pour l'interprétation du tas numéro 3 avec donc euh, cette coquille Saint-Jacques. Euh... Alors, donc, on va commencer l'interprétation avec... Donc, vous voyez qu'il y a des cartes de tarot et d'oracle également, comme pour tous les autres tas. Donc, on va commencer ici avec un 6 de coupe. Le 6 de coupe c'est quoi C'est les relations miroirs, les relations de flammes jumelles, pour les personnes qui connaissent ce terme et qui sont dans ce parcours. Euh, attention, ce n'est pas du tout la majorité des personnes. Hein. Euh, mais voilà, ça peut symboliser ça, donc euh, je, je me dois de vous en parler. Donc, une relation miroir, euh, ça peut aussi symboliser les blessures du passé ou tout simplement une, euh, une personne du passé qui revient le retour d'une personne du passé, mais on est dans une relation voilà, qui nous fait travailler sur nos propres blessures, comme un effet miroir, donc c'est une relation qui est importante en ce sens. Euh, ça vient être complété donc par le deux de coupe à nouveau. Donc euh, du coup, euh, pour vous, c'est les personnes qui auront choisi ce là euh, plutôt une thématique pour ce mois de février. En tout cas, ça commence comme ça au niveau sentimental. Si c'est pas amoureux, en tout cas c'est au niveau des émotions. Euh, donc avec ce 2 de coupe, comme je vous disais, c'est le 2 de coupe, c'est un couple qui est destiné à se retrouver. C'est l'union. Ça peut symboliser aussi un couple existant pour les personnes qui sont en couple. Mais en tout cas, c'est un couple, euh, c'est une relation euh, d'âme qui est importante parce que euh, là ça montre vraiment avec ces deux cartes pour moi en tout cas que c'est une relation qui nous fait travailler et qui nous fait notamment travailler sur notre passé et c'est d'ailleurs la carte qui a été euh, qui a sauté sur euh, les tendances énergétiques donc sur au euh, niveau énergétique pour moi de février donc pour les personnes pour moi qui sont en relation de flamme jumelles, euh, je pense que vous allez euh, euh, en prendre plein la vie au mois de février, peut-être qu'il y a pas mal de choses du passé justement qui vont refaire surface que vous serez amené à travailler alors là ce qui me vient aussi c'est que je vous parlais donc de relation en miroir, hein, cet effet miroir et on a de nouveau ici la carte du miroir magique alors le miroir magique c'est ça veut dire tout simplement que vous êtes guidé, vous êtes protégé, euh, c'est euh, d'un point de vue, c'est une protection divine donc vous êtes pleinement protégé dans cette relation, en tout cas tout ce qui arrive est juste mais très certainement que vous vous serez amené à travailler sur le passé. Soit donc effectivement une personne qui vous est destinée euh, ou que vous avez rencontrée dans le passé qui revient, mais une, une relation importante qui va vous, vous amener à, à, à devoir travailler sur vous hein, d'un point de vue personnel, mais en tout cas on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que cette relation est protégée et, et, et pour moi c'est vraiment une relation d'âme parce qu'il y a cette notion de protection divine, donc pour moi ça doit être une relation d'âme. Euh, soit vous êtes donc déjà en couple, flamme jumelle ou pas Mais dans tous les cas, là, euh, pendant ce mois de février Il y a peut-être, voilà, euh, ce, ce, les blessures de l'âme qui vont remonter Un travail sur le passé, euh, il y a peut-être des choses du passé qui vont ressurgir Mais en tout cas, cette notion d'effet miroir, à mon avis Vous allez être invité vraiment à, à, à travailler euh, euh, aussi bien sur vous Mais aussi dans votre couple, sur cette notion de passé Et de, et de guérir tout simplement des blessures Alors le message aussi euh, de votre âme pour le mois de février, c'est de lâcher prise euh, vraiment de ce à quoi vous vous accrochez. Ça peut être une personne hein, justement, ou alors peut-être, là ce qui me vient aussi, c'est que euh, s'il y a des personnes qui sont justement célibataires, qui sont dans l'attente de trouver une relation qui les fasse vibrer, une vraie relation d'âme, une relation euh, flamme jumelle ou âme sœur, de, de trouver euh, son, son, son sa destinée. On vous invite en tout cas à lâcher prise là-dessus parce que quoi qu'il arrive, euh, dans tous les cas, pour être en osmose, être dans la complétude dans ce genre de relation, vous avez à travailler sur vous, vous avez à travailler sur votre passé. Et euh, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé et que ce qui doit arriver arrivera. Donc, par contre, si vous ne lâchez pas prise, si vous êtes trop accroché à ça, ça risque de retarder les choses. Donc, lâchez prise sur cette relation en tant que telle pour vous concentrer sur vous, sur votre passé. Et pour moi, c'est repris avec les cartes du Dixit. Donc, je vais vous dire après ce que moi ce qui me vient par rapport à ça, mais là on vous dit vraiment qu'il est temps de lâcher prise. Donc ça peut être par rapport à cette relation euh, rêvée, espérée, ça peut être euh, par euh, cette personne, donc si vous êtes en couple effectivement, d'arrêter de, de, de, de vouloir peut-être la changer parce que justement elle fait émerger en vous plein de, de, de, de difficultés, de souffrances, notamment si vous êtes en flamme jumelle, elle fait naître en vous beaucoup d'émotions, mais c'est normal, on vous dit lâcher prise, lâcher et travailler sur vous, sur votre passé. Ça peut être une situation aussi, parce que là, je parle beaucoup au niveau sentimental, puisque on a ces deux cartes de coupe, mais ça peut être le cas aussi dans un, un pour un travail. En tout cas, voilà, toujours pareil, ce qui vous vient à l'esprit en premier, c'est ce qui est juste pour vous. Les cartes, elles sont là pour révéler ce qui se cache en vous, je vous le rappelle. Donc là, on vous dit vraiment qu'il est temps de lâcher, de laisser glisser, de desserrer votre emprise et de laisser la vie vous guider vers ce qui est juste respirer et lâcher prise et donc comme je vous disais avec les cartes du Dixit alors pour moi cette carte elle symbolise les liens transgénérationnels, la famille donc peut-être qu'on vous invite à peut-être à renouer des liens dans le passé, peut-être que par le passé vous avez coupé des liens avec votre famille peut-être que sans forcément renouer des liens mais peut-être qu'il est temps justement dans le cadre de cette relation pour vous aider à avancer, peut-être qu'il est temps de travailler justement sur votre arbre généalogique que ce soit avec les constellations familiales couper des liens transgénérationnels peut-être qu'il est temps ouais, de regarder les schémas répétitif qui se passe dans votre famille en tout cas pour moi c'est encore une notion de passé on vous invite peut-être là ce qui me vient à ouvrir le livre de votre propre histoire aussi de comprendre votre propre histoire et qu'est ce qui a fait que vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui en tout cas c'est les tendances énergétiques c'est probablement pour vous dire tout simplement que c'est le bon moment là au mois de février si vous avez choisi ce tas là pour faire ce travail là sur votre passé sur qui vous êtes comment vous vous êtes construite ou alors tout simplement à reprendre contact avec des gens de votre famille Peut-être qu'il euh, y a eu des tensions en lien avec cette relation de couple. Peut-être qu'il est temps, euh, voilà, de faire table rase du, du passé et, et, et de justement de lâcher prise sur un quelconque pardon, réconciliation. Juste de lâcher prise, de libérer pour continuer d'avancer, juste pour euh, couper les entraves en fait, hein, ce qui vous empêche euh, d'avancer. Et cette carte ici, puisque du coup les euh, les, les cartes du licite, elles sont sorties. Enfin, il y a ces deux-là qui sont qui ont sauté en même temps. Euh, donc on a cette cette jeune fille. Alors cette carte, elle a plusieurs significations pour moi. Déjà, il y a cette notion de clairvoyance euh, avec ici pour moi ce troisième œil qui s'ouvre, hein, qui est qui est pleinement euh, qui est pleinement lumineux, pleinement ouvert. Donc euh, très certainement, on vous dit que vous savez déjà qu'il y a déjà beaucoup d'intuition. Euh, vous avez les petites plumes ici qui sont le, le signe, euh, les signes de nos anges, les signes de nos, nos, nos, nos guides spirituels. Donc toujours avec cette notion de miroir magique, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes peut-être dans cet éveil spirituel aussi euh, cette ouverture euh, donc à, à comprendre des choses à vouloir euh, voir plus grand alors malgré voilà les, les petites grenouilles les petits crapauds qui vous grimpent dessus ça ça peut être la, la symbolique des blessures du passé hein, ce qui qui peut un peu nous nous gêner nous gratouiller Malgré tout, vous êtes protégé et vous avez cette ouverture et vous allez comprendre beaucoup de choses. En tout cas, pour ce mois de février, euh, il y a des choses qui vont revenir à votre conscience euh, du passé ou pas, mais dans tous les cas, euh, vous allez vraiment pouvoir, je pense, euh, retrouver cette intuition et être plus dans la claire la clairvoyance, la claire audience, euh, le clair ressenti, mais plus plus d'ouverture spirituelle. Euh, voilà et une autre symbolique aussi que j'aime bien, c'est pour moi le crapaud aussi de la princesse qui embrasse le crapaud, qui se transforme en prince, donc c'est peut-être aussi le symbolisme de la réunification, peut-être les retrouvailles avec une personne du passé, ou peut-être que voilà elle ne vous attirait pas, et finalement on se rend compte, alors en général c'est un des symptômes des flammes jumelles, c'est pas forcément quelqu'un qui nous attire au premier regard, et pourtant c'est bien notre flamme jumelle, donc ça peut aussi symboliser ça, c'est que d'un seul coup vous vous rendez compte que bah, la personne qui vous attirait pas du tout, paf éclair de génie intuition en fait c'est parce que c'est ma flamme jumelle voilà voilà ce que je voulais vous dire donc pour cette interprétation de ce tas numéro 3 euh, pour toutes les personnes qui donc auront suivi ces guidances euh, voilà j'espère que ça vous aura parlé euh, merci de laisser votre commentaire euh, parce que moi ça m'aide euh, toujours pareil à peaufiner mes interprétations et puis parce que j'aime bien savoir si ça vous a parlé, si ça fait écho en vous, parce que c'est l'objectif. Donc j'espère qu'il est rempli, en tout cas pour vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à tout de suite pour les personnes qui souhaitent donc écouter la méditation du lâcher-prise. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'effectivement, c'est une méditation de lâcher-prise. Donc je vous invite, je vous recommande pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 à écouter la méditation qui va suivre. À tout de suite Bienvenue dans cette méditation pour vous aider à lâcher prise. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer vos yeux et à prendre de profondes respirations. À chaque inspiration, laissez-vous pénétrer par l'air qui oxygène tout votre corps qui le revitalise. Et à chaque expiration, vous pouvez imaginer que tout ce qui n'est plus juste pour vous, les soucis, les pensées, les problèmes, s'évacue par cet air. Vous pouvez également imaginer un air scintillant. Ou un air avec une odeur que vous appréciez beaucoup. Qui rentre dans vos narines à chaque inspiration. Et vous détend de plus en plus profondément. Et à chaque expiration, peut-être que cet air est légèrement plus grisâtre. Ou avec des taches peut-être un peu plus sombres. Car cet terre élimine toutes les toxines présentes dans votre corps. Vous pouvez balayer rapidement l'ensemble de votre corps, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos orteils en passant par votre cou. Vos bras, votre poitrine, votre ventre, votre bassin, vos jambes, vos mollets, vos pieds. Et si vous constatez une zone de tension, amenez-y toute votre respiration, tout votre amour, pour détendre tous les muscles et apporter plus de paix et de sérénité. Vous allez maintenant pouvoir imaginer que vous êtes sur un arbre et que vous êtes une feuille sur cet arbre au bout de la plus haute branche C'est une petite feuille qui se laisse baloter par les courants d'air, par les petites brises. Parfois un oiseau ou un écureuil vient lui dire bonjour sur cette branche. Et cette petite feuille, bien qu'accrochée, bouge au gré du vent. Malgré cette branche solide et cet arbre avec un tronc majestueux et ses racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, malgré cet ancrage, la petite feuille bouge, volte et se laisse caresser par cette terre. jour cette petite feuille va rencontrer des vents un peu plus violents, une bourrasque, voire même une tempête. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas maîtriser. Et pour éviter de souffrir et d'être tout simplement déchirée, elle décide de se détacher de la branche, de son ancrage, de sa sécurité. Elle décide tout simplement de suivre le vent, de suivre le nouveau courant qui arrive pour elle et qu'elle ne peut maîtriser. La seule chose qu'elle a à faire, c'est se détacher, et se laisser porter par ce nouveau vent. Elle peut avoir la sensation de tourbillonner, de ne plus avoir d'emprise sur rien, et pourtant, elle a la certitude d'être protégée par le vent. Elle a la certitude qu'elle arrivera là où elle doit aller. Elle a la certitude que là où elle va, c'est son nouveau chemin. Et que de nouvelles découvertes vont s'offrir à elle. Le vent commence à se calmer et invite cette petite feuille délicatement à se poser sur un ruisseau ou une rivière. Il y a un léger courant dans cette rivière et au contact de l'eau, cette petite feuille se laisse à nouveau embarquer par le courant. Elle suit toutes ces gouttelettes d'eau elle suit le ruisseau qui dévale la pente, qui avance, malgré les rochers, les branches. Elle trouve un nouveau passage. Elle continue de glisser, quoi qu'il arrive vers sa destination. Et ce courant emmène avec lui cette petite feuille qui se laisse bercer par le bruit de l'eau, par le mouvement doux, car c'est ce qui est juste pour elle. Et se laisser guider ainsi lui donne tout le loisir et l'opportunité de regarder autour d'elle et de se laisser inspirer par la nature environnante et de comprendre et de réfléchir à ce nouveau chemin qui se dessine devant elle. Et plus la petite feuille avance sur ce ruisseau qui se transforme petit à petit en rivière. Puis en fleuve. Puis progressivement, dans la mer. Et finalement, cette petite feuille se retrouve totalement envahie par cet océan et par une infinité de découvertes qui s'offrent à elle parce qu'elle aura décidé de suivre le courant et de profiter de ce temps de lâcher prise et de détente pour mieux se connaître, réfléchir à son chemin, découvrir, apprendre de l'extérieur pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même et se laisser guider par les opportunités de la vie et voir plus grand pour elle. Je vous laisse profiter encore quelques instants de cet état de calme et de sérénité en vous laissant traverser par toute cette infinité de solutions, d'espaces, d'horizons qui s'offrent à vous en tant que petite feuille bien sûr mais aussi en tant que vous dans la matière. Quand vous sentirez que cela sera le moment le plus juste pour vous, vous pourrez reprendre conscience de l'endroit où vous vous situez, des différents muscles de votre corps. Vous pouvez bailler, vous étirer, et finalement, Ouvrir vos yeux. Merci pour votre écoute. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que la méditation vous aura aidé, vous aura permis de lâcher prise. Je vous invite à la réécouter durant tout le mois hein, si vous en ressentez le besoin. Euh, voilà et puis après c'est toujours pareil c'est euh, cette idée de lâcher prise vous pouvez la visualiser de plein de façons différentes la santé c'en est une parmi tant d'autres qui m'est venue comme ça euh, donc euh, voilà c'est un exemple, laissez-vous porter aussi par votre propre intuition faites ce qui vous semble juste indépendamment de ce que moi je peux vous dire, il faut que ça puisse résonner en vous euh, ça c'est vraiment important hein. ne, ne vous calquez pas, ne copiez pas euh, ne copiez pas les autres euh, inspirez-vous Prenez, mais surtout créez votre propre boîte à outils, créez votre, vos propres rituels. Euh, en tout cas, c'est vraiment important pour moi de vous le rappeler. Et je voulais donc vous laisser sur euh, le mantra, le mantra qui va m'accompagner moi pour le mois de, de février, en tout cas pour les prochaines semaines. Euh, un mantra donc très en lien avec l'instant présent, donc c'est euh, « J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant ». Voilà. Voilà ce que je voulais donc vous partager. Je vous souhaite une très très belle journée ou très belle soirée en fonction de quand vous me regarderez. Euh, J'espère avoir de nouvelles, de vos nouvelles très bientôt. J'attends vos commentaires. Hein, si vous avez des questions, euh, si vous voulez que ça reste privé, bien évidemment, vous pouvez me contacter par mail. Euh, mais voilà, vos commentaires, vos likes sont les bienvenus. Ça m'aidera aussi à rendre visible cette vidéo euh, au plus grand nombre parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne tout simplement. Euh, voilà, et me dire ce que vous avez pensé du tirage de cartes, me dire ce que vous pensez des outils que je peux vous proposer. Peut-être que ça vous aura permis de prendre conscience que, effectivement, vous pourriez travailler sur tel ou tel sujet, ou peut-être qu'il y a un outil qui vous attire plus qu'un autre. Alors là, peut-être qu'effectivement, il faut creuser. Donc, en tout cas, voilà, je, je vous laisse me laisser vos commentaires et je vous dis, euh, eh bien, tout simplement, au mois prochain pour le prochain vlog. À très bientôt, prenez soin de vous.